Bonjour à toutes et à tous. Nous allons prier un chapelet sur le thème de la préparation à la mort avec euh, des méditations de Saint Alphonse de Ligorie à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Au nom du Père, et du Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il, nous prions dans la divine volonté, nous prions immergés totalement. La divine volonté, et nous demandons au Seigneur euh, d'immerger toutes les âmes passées, présentes et futures dans la divine volonté, maintenant et toujours. Nous prions tout particulièrement pour la paix dans le monde, pour la paix en Ukraine, pour la paix en Europe, pour la paix au Moyen-Orient et dans tous les pays en guerre, et dans tous les pays. Euh, que tous les pays euh, restent euh, paisibles, que nous puissions honorer Dieu euh, dans le calme euh, et la sérénité le plus longtemps possible. Et nous payons pour la conversion d'Emmanuel Macron, de Joe Biden et de Vladimir Poutine. Et euh, nous demandons que la France redevienne la fille aînée de l'Église euh, très rapidement, qu'elle retrouve les grâces de son baptême euh, donc, euh, par l'intermédiaire de Clovis en 496,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 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Préparation à la mort avec Saint Alphonse de Ligorie. Il a écrit un livre d'ailleurs avec ce titre, Préparation à la mort. Ô Notre-Dame, aidez-moi à rencontrer Dieu, maintenant tout particulièrement par la confiance. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié.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 Saint-Michel-Lacan, de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel-Lacan, de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel-Lacan, de, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Et merci à Salwa qui a suivi le chapelet.